Un design thinking, c'est un procédé par lequel on va euh, guider euh, des, des personnes qu'on réunit sur une problématique au travers d'un certain nombre d'étapes pour euh, les, leur permettre d'appréhender le sujet, euh, le questionner, se mettre à la place des, des personnes pour qui ce, ce, ce questionnement, à qui ce, ce questionnement est destiné et essayer d'en faire en sorte de donner une forme, donner à voir les idées, les transformer pour les tester. Voilà, ça, c'est le, le, le, les étapes de manière globale. Après, si on veut les regarder d'un peu plus près sans rentrer dans les cinq étapes, on pourrait se dire qu'il y a trois grandes zones. Euh, il y a une première zone qui va consister à définir le projet et à, à se mettre à la place des bénéficiaires. Encore mieux, aller les rencontrer, les interviewer, les observer. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est celle qui va consister à, à prototyper. Et donc, un prototype, moi, j'utilise souvent cette image-là en disant si on considère le plan d'un architecte, le prototype c'est la façade. Donc euh, on voit bien l'élévation de la maison, euh, on, on, on voit bien, on peut imaginer le nombre de pièces, euh, la profondeur, mais quand on va euh, rentrer dans le prototype, en fait on va, on va passer la, la, la porte, euh, le sas d'accueil, on va rentrer dans une première pièce et, et deviner qu'il y a un couloir. Voilà, on n'a pas le reste de la maison. Et donc ça peut prendre des formes euh, euh, très concrètes, en carton, euh, on peut faire du dessin, on peut donner plein de formes différentes par rapport à ça donner à voir son idée, prototyper. Et ensuite, on passe à la dernière phase qui est vraiment l'enjeu le plus important, c'est en fait véritablement de tester euh, la solution, la mettre entre les mains euh, ou proposer le service, si c'est un design de service, aux personnes pour qui c'est destiné. Et donc, on est dans une logique euh, de boucle, un peu une logique circulaire, euh, où on, on, on met entre les mains des personnes à qui c'est destiné les idées que l'on peut montrer. Alors, le HAC c'est un événement qui est organisé par le, le Louvain Learning Lab euh, depuis quatre éditions déjà. Euh, c'est un événement euh, contributif qui rassemble euh, environ 80 personnes. Ce qui est très important dans la composition des personnes qui sont invitées, c'est euh, qu'elles soient très représentatives de l'ensemble des utilisateurs euh, du service ou de la réflexion sur lesquelles on, on les emmène. Euh, donc HAC c'est un marathon créatif, dans la formule que nous organisons à, à Louvain, c'est un marathon créatif qui dure une journée, mais qui, euh, qui est précédé d'autres événements. Euh, un événement avec le, les, les commanditaires, euh, ou l'organisation, où on va, on va questionner le sujet, on va, on va chercher à, à lui donner un contour précis. Donc là, on va travailler sur une note de cadrage. Ensuite, cette note de cadrage, elle peut déboucher sur, euh, sur une phase d'appel aux idées. Alors, l'appel aux idées... Euh, Soit il est 100% en ligne, soit encore mieux, il est précédé d'un vrai événement présentiel. On réunit, euh, pas nécessairement les mêmes personnes, mais dans la même philosophie de mélanger les profils, euh, de telle sorte à alimenter euh, l'appel la, la, la, aux idées qui se poursuit en ligne jusqu'à une date butoir. Et là, en fait, on récolte ces informations, on, on les prépare et c'est ce qui va euh, permettre de distribuer, en fait, d'organiser le, euh, le, le regroupement de ces idées euh, aux différentes personnes qui sont regroupées. Voilà. et donc ensuite, pendant l'événement lui-même, en fait, on, de façon assez, euh, assez guidée, avec des, des, des temps qui sont euh, généralement très courts, mais qui sont. On sait bien quand on fonctionne un peu sous contrainte, ça, ça, ça fonctionne bien. Et donc, tout l'enjeu, c'est avec beaucoup de bienveillance, arriver à emmener un, un groupe relativement important de personnes, distribué en, en 8 à 10 tables, qui réunissent chacune 8 à 10 personnes, à, à, à passer, à traverser les étapes euh, d'appropriation du sujet, d'empathie. Euh, de, de donner une forme à, à sa proposition pour ensuite la présenter devant un jury. Donc, euh, le, le, les procédés du design thinking, on a, on a, on a, on a décidé de se, se les approprier, de, de leur donner une forme dans un format d'une seule journée. Euh, la recherche que l'on fait dans, dans, dans, dans, dans l'organisation de ces journées, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas seulement un, un idéaton, c'est-à-dire qu'on reste en fait sur les, les, les premières phases. Du, du, du sujet. Euh, en une journée, réunir 80 personnes, c'est déjà un challenge. Les emmener à donner forme à, leur, à leurs idées euh, en, en si peu de temps, ce n'est pas, pas très pratique. Euh, par contre, ce qu'on on, on arrive à faire émerger, en fait, c'est une série de propositions euh, assez concrètes, euh, assez créatives, pour orienter, pour donner des orientations sur, par exemple, les formes que pourrait prendre l'enseignement euh, euh, dans, dans 15 ou, ou 25 ans, ou pour répondre plus récemment à d'autres thématiques. Euh, L'organisation UC Louvain en fait, nous avait demandé de, réfléchir, enfin, de les aider à réfléchir à faire des propositions dans le cadre de l'année Louvain Internationale, donc de s'emparer de la thématique internationale. Et donc on, on s'est emparé du protocole qu'on a à chaque fois un petit peu amélioré au fil des, des, des éditions pour vraiment toujours partir du même principe, partir des idées, leur donner une forme compréhensible qui permette à un jury de définir des coups de cœur et alors, la bonne surprise, si on fait l'image avec euh, l'image du, du potager, euh, on, on, on prépare le terrain, on réunit euh, les personnes qui vont venir travailler avec nous autour de ce potager, euh, on plante des graines, et puis au fil du temps, il faut que l'organisation s'en empare. Donc euh, il faut les arroser, il faut communiquer, il faut faire des liens avec le résultat de ces éléments. Euh, et puis parfois, ce n'est pas les graines auxquelles on s'attendait qui euh, germent les premières. Et euh, toutes les idées, en fait, sont, sont intéressantes dans, dans, dans ces propositions-là, et elles se nourrissent. Euh, au fil du temps, mais des événements comme des hacks à prendre sont des occasions de concentrer en fait euh, toutes ces conditions-là en 24 heures, permettent surtout à des personnes qui ne se croisent pas habituellement d'avoir l'occasion d'échanger un point de vue. Et donc ça, c'est un, un, un, un élément déclencheur, un accélérateur sur cette partie-là, et le grand enjeu ça reste toujours la, la, la, la transformation sur la, sur la durée. Alors des, des points de vigilance qu'on qu pourrait donner par rapport à ça, d'abord il y a une, une abondante documentation. Euh, qui existent, il euh, y a des ressources euh, qui mettent en application les principes du design thinking dans, dans, dans, dans le domaine éducatif qui sont nombreuses. il y a beaucoup de, hack, de, de, de, de, de hackathons, d'éducathons, d'innovathons, enfin, il voilà, y a plein, plein de formules autour de ça, et donc peut-être un bon premier conseil, c'est d'en vivre un, un soi-même. Euh, il faut s'immerger, avoir confiance dans l'organisation, prendre la paire de lunettes du participant, euh, et donc vivre cette expérience est assez déterminant. Moi j'ai vécu plusieurs expériences de ce type-là pour les avoir animées, pour en avoir vécu et il y en a une qui a été vraiment déterminante pour moi, qui, a, qui, qui a transformé euh, les, les, mes réflexions dans la mise en pratique. Alors un deuxième, un deuxième conseil, euh, mélanger. Euh, donc mélanger les, les, les, les paires de lunettes, mélanger les profils. Sur la dernière expérience de Hack Apprend qu'on a mis en place, euh, on, a, on a notre président qui nous a dit « Tiens, pourtant, ça fait longtemps que je suis à l'université. Il y a 30% des personnes qui étaient dans la salle que je ne connaissais pas. Euh, » et, et donc, euh, c'est extrêmement riche euh, de, de faire ça. Et donc, c'est euh, une grande attention, je pense, qu'on peut avoir. Parce que si on veut transformer les idées, on ne peut pas le faire avec des euh, personnes qui, qui fonctionnent habituellement. Il faut en générer beaucoup des idées et il faut les confronter avec des, des, des regards auxquels on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté. Un troisième conseil qu'on pourrait retenir, c'est l'idée de partir de pratiques éprouvées et de documents qui sont vraiment des documents de référence dans ces étapes-là. On pense à deux exemples concrets. Un premier, c'est la carte d'empathie. Donc, Dans les premières phases des trois que j'ai évoquées, les trois grandes zones, c'est un document qui est régulièrement mis à jour, en plus par les concepteurs même de ce principe-là, qui est pas mal utilisé dans, dans, dans, dans les phases d'appropriation d'empathie dans d'autres domaines dans le domaine du business par exemple mais euh, faire l'exercice de confronter au moins deux points de vue sur la, la carte d'empathie c'est très enrichissant typiquement dans l'enseignement on se projette dans un personnage d'un ou d'une enseignante et, et évidemment en face pareil d'un ou d'une étudiante donc là on a un modèle à partir d'un modèle qui fonctionne très bien et puis un, une autre, un autre modèle qu'on a expérimenté récemment qui a été très apprécié des participants et qui a permis aussi de formuler des propositions, de les rendre plus concrètes. C'est de partir d'un modèle de pitch et donc là il y avait un modèle qui était présenté en termes de structure avec un jeu de couleurs, chacun des éléments correspondait à un jeu de couleurs mais aussi un exemple concret en lien avec la thématique et ça, ça a très très bien fonctionné et ça a permis en fin de journée non seulement de respecter le timing mais de faire en sorte que les présentations était, était riche en nuances et à la fois concrète.